Attendez mais je reconnais là, c'est une nouvelle vidéo Bonjour à tous c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Si attendez pas celle-là, ce qu'elle m'a dit hier Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau mode de jeu Wizard HC développé de A à Z par Elysium. Pendant plus de deux semaines, on avait accès au mode de jeu en anticipé uniquement pour mes subs C'était beaucoup trop cool de leur part, du coup voilà, je tenais à les remercier tout particulièrement a la manière d'un LG ou d'un Demon Slayer, il va y avoir des rôles qui vont être considérés dans le corps des méchants Et des rôles qui vont être considérés dans le corps des gentils Je vais résumer les règles rapidement pour ceux qui le veulent A titre personnel, je trouve ce mode de jeu vraiment innovant et je vais vous expliquer pourquoi Dans Wizard HC, à défaut que ce soit un UHC simple comme vous connaissez tout le temps On va avoir la possibilité de pouvoir lancer des sorts grâce à des baguettes magiques A partir de 20 minutes de jeu, on va avoir notre baguette qui peut engendrer deux sorts La liste des sorts est disponible directement en description, il y en existe plein Des dizaines et des dizaines les baguettes magiques, je vous en ai parlé juste avant, mais maintenant, parlons un petit peu de la magie. C'est une particularité particulière. ou comme boss. Hein. La magie fonctionne sous forme de mana. Tous les rôles ont en moyenne 100 points de mana. Chaque sortilège coûte du mana. 40, 50, 60, 80, 100. La particularité des sortilèges, en fait, c'est que tout simplement, plus as de mana, plus tu peux utiliser de sortilège. Et il n'y a pas de cooldown. C'est-à-dire que si ton sortilège vaut 20 points de mana, tu peux le spam kick 5 fois. Justement, il y a certains sortilèges qui sont très forts avec 90 points de mana, et parfois, ce sera peut-être plus intéressant de prendre un petit sortilège avec 20 points de mana parce qu'on peut en lancer plein. Tout ça, c'est la stratégie qu'on va apprendre au fur et à mesure de jouer au mode de jeu. D'ailleurs, venez sur Twitch si vous voulez participer au game sub. Le premier sort qu'on va pouvoir avoir sur notre baguette est proposé dans le chat directement à l'annonce des rôles. On va avoir le choix entre deux sorts et on peut en choisir qu'un seul. Le deuxième, c'est justement en faisant un kill ou en ouvrant des coffres spéciaux. Les coffres spéciaux, parlons-en tout de suite. À partir de 25 minutes de jeu, des coffres vont apparaître sur la map, toutes les 10 à 15 minutes. Il va y avoir des coffres magiques ou des coffres avec des items légendaires. Les items légendaires sont répertoriés aussi dans la description. Dedans, on peut retrouver forcément hein, l'épée de Godric Glyffondor, la baguette de Surao, nanani, nanana, la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité, enfin bref. Parlons maintenant un petit peu des camps. On a trois types de camps. On a le camp de l'Ordre du Phénix, qui sont tout simplement considérés comme les gentils, avec Harry Potter, Ron, Hermione, bref, vos personnages favoris. On a le camp des forces du mal, forcément représenté par le grand Manitou. Voldy Voldemort Et un troisième camp Le ministère de la magie Chacun de ces trois camps est représenté par un représentant Forcément un grand Manitou Ou un mec c'est le chef tu vois Pour l'ordre du phénix c'est Albus Les forces du mal c'est Voldemort Et enfin pour le ministère de la magie Un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas regardé Harry Potter Je l'ai pas aussi Je suis un peu nul Le ministre Cornelius pour ce qui est des rôles du ministère de la magie et de l'Ordre du Phénix, certains rôles sont des rôles à info, d'autres ont uniquement un allié qui vont après pouvoir en avoir un autre, bref, on peut retrouver toute la liste des gentils ou du ministère de la magie comme ça. Enfin, pour le dernier camp, les forces du mal, qui sont considérées comme les méchants, le seul moyen de se retrouver, c'est via Voldemort. À la manière de Demon Slayer UHC et du Musan, Voldemort a accès à une liste de personnes qui sont de son camp. Les personnages présents dans cette liste ont eux aussi Voldemort en tant que maître suprême. Donc ça veut dire que eux, pour connaître toute la liste, ils doivent en parler à Voldemort. Voilà, et Voldemort leur transmet toute la liste, un peu comme sur Demon Slayer. Il y a aussi des rôles considérés comme des lunes inférieures sur Demon Slayer, des rôles du Force et du Mal qui n'ont accès qu'à une personne qui, eux, ont accès à Voldemort. Bref, c'est un peu compliqué, mais on va pas trop en parler aujourd'hui parce que mon rôle d'aujourd'hui est un peu incroyable. En tout cas, je vous souhaite une bonne chance pour la vidéo Profitez bien, c'était Bichard. Bisous à toi. Y'a pas un mec qui va faire 15 viewers, tu vois. Sauf si c'est Zerator et qu'il est connu pour autre chose. Bon, le rôle. Nice. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a Albus, tu fais partie de l'Ordre du Phénix. Tu dois éliminer les forces du mal et du ministère. Je suis Albus Dumbledore, les gars. Attendez, du coup, t'as choisi quoi Avada Kedavra ou Créer une explosion d'un rayon de quatre blocs. Bon, oh, c'est pas ouf, hein. Vas-y. Je suis Albus Dumbledore. Vous voyez la barbe là Vous allez bien Est-ce que tu vas te faire chier à faire un montage <rire> En tant qu'Albus Dumbledore, j'ai la possibilité de connaître un seul des membres du trio légendaire Harry, Ron ou Hermione. J'ai le pseudo, mais j'ai pas le rôle. Donc c'est à dire que c'est l'un des trois rôles. J'ai aussi l'identité de Severus. Vous vous souvenez de Rogue Oh putain, ça spoil. Enfin bref, vous verrez au pire. Regardez les, les, les films. Pourquoi il y a des gens qui n'ont toujours pas regardé Harry Potter C'est vachement trop bien. J'ai Résistance 1 la nuit. J'ai Résistance 1 le jour. Et j'ai aussi 150 points de mana. Une des capacités un peu particulières avec Albus, c'est que si je récupère la baguette de Suro, je dispose de 5 heures en plus. Et 100 points de mana. Vous vous rendez compte de la dingue que en deuxième capacité, j'ai la possibilité de ressusciter avec 5 cœurs si je me fais tuer par quelqu'un. N'importe qui, en dehors du Seigneur des Ténèbres, de Drago ou de Severus. On a en info que Severus l'infiltrait parmi les forces du mal et Yumino TV. Alors que Harry, Ron ou Hermione est qu'il mort. On a eu comme info que Call is Good est safe avec nous. Luna a découvert ton rôle. Ça va le focus Heureusement que je suis à bus, hein. Ah merde. De toute façon, je t'ai pas à côté. Par contre, ma baguette fait 22,5 cm. À titre personnel, je trouve que c'est pas assez. Voilà. Oh, c'est nul. Oh, je suis trop loin. Hein. Léviosa C'est Hermione qui insiste sur le Léviosa. Ah non, non, justement, Hermione, c'est qu'il meurt. mort. Non. Merde. Harry Non. Ron. Presque, hein. Ouais. Putain, bon. je savais. Tu es un sorcier. <rire> CHER une des particularités avec Albus de Muldor, c'est que s'il se fait infecter par le Seigneur des Ténèbres, donc Voldemort, l'infection ne fonctionnera pas. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Voldemort n'en sera pas au courant. Ça veut dire que là, actuellement, Voldemort et tous les autres membres du Force et du Mal pensent que je suis infecté avec eux. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous vous rendez compte de la stratégie de ouf que ça peut créer là Mon objectif est simple, avoir toute la liste pour essayer de gagner avec l'ordre du phénix. Pourquoi vous restez loin Moi, ouais, euh, je sais pas. Le bentai, ta baguette euh, on a le droit de le dire, ça, ça a rien oui, à voir. Oui, ça a rien, rien à voir. Non, ça, ça peut être okay. gauche, quoi, 27. Mais pourquoi j'ai la plus petite Quelqu'un 22 35. Quelqu'un à moins que 22 Bon bref. Je vais au zéro, hein. Trois en main. Ouais, ouais. Bon du coup, on ah, s'est... Ah. Attendez, attendez, on connaît un méchant, d'accord, on est d'accord. Hein. Ah, bah oui, oui, oui. Oui, coup oui. Oh putain, mon on a Oh là là, mais il était même endroit droit que tout à l'heure, ça gave. C'est l'épée du légendaire Godric C'est qui qu'il a eu au fume j'ai eu l'artefact. Biche oui? Euh... Tu veux venir avec moi deux secondes s'il te plaît? Non, c'est bizarre. T'inquiète, juste avec Bichard. Et comment tu sais que je suis. Bichard, ça va? Oui, oh, Bichard, ah ouais tu l'as volé. De quoi? L'épée. J'ai pas volé l'épée. Oh, T'es sûr, Bichard? Ah ben oui? Oh, le Lito, j'y crois pas. T'as Camichot, tu fais confiance à Bichard. Pas spécialement. Bah bah, pourquoi tu me. Euh, La peau Je pense que j'ai le professeur Trelloner. Professeur, lequel? C qui du coup? Si je crois que c'est Paulo c'est ça qui oh, C'est quoi son bien, rôle Il bien, bien trop avant tout. Son deuxième pouvoir, c'est euh, qu'elle peut, une fois dans la partie, avoir les coordonnées. On est proche. On n'a pas de chance, hein, vraiment. Elle a accès au coffre en avance. En fait, elle a accès aux coordonnées du coffre en avance. Oh, nice. La faille, en fait, elle était 20 blocs plus bas. Et vous faites confiance ou pas tous les deux non, non, non. Non, pas vraiment. Tu t'as confiance en moi euh, J'ai confiance, possiblement toi, possiblement pour le zombie, possiblement en en d'autres personnes aussi. Il est mort Ouais. Ça ouais, va mec Bah ouais, toi Tu te dirais de rester avec moi bah Si Jarfie veut ouais, venir, ouais, pourquoi pas, pas. Je, je, je t'accueille. Bon ah j'arrive Jarfie, Jarfie, tu, tu veux, veux qu'il vienne Ouais, 20%. il vient 100%. Oh. Ok, ok. Mais juste avant, je peux te parler, dis-toi Mais non, je suis pas venu. Quoi ah, alors. Tu pourrais me dire, s'il te plaît De quoi Je sais que tu sais que je sais. Bah non. Je, je connais ton rôle. Oui, bah moi aussi. Bah oui, mais du coup, t'as pas quelqu'un d'autre Il est mort. Ah, d'accord, super. Et non, c'est juste ce que je voulais savoir. Timor et Ronnie. Ok. J'essaie je, juste de mettre euh, je de mettre à l'écart. En fait, j'ai envie que Voldemort me rejoigne et me dise « Salut, c'est moi qui t'ai infecté. » J'ai envie qu'il me passe la liste et je vais le baiser. Bah, je, vais, je capte ma Ok, je vais rien dire. Mais euh... Il a 60 ans. Je suis désolé. <rire> Il a dit ma biche et je lui ai fait « Non, arrête, arrête !» <rire> <rire> <rire> C'est qui les deux autres deux autres de quoi Tu sais très bien de quoi je parle. Yumino. Tous les gens qui te disent non j'ai personne de confiance, soit ils sont en l'info, soit ils sont méchants. Oui, ils sont gentils. Ouais ouais. Les trois on est juste des fanboys. Est-ce que t'as 100% confiance en Jarfy Ouais, 100%. Genre un million. Mais la seule possibilité c'est qu'ils sont infectés. Ok. Alors je vais vous révéler une dinguerie. Bah je vais te dire son rôle même carrément Jarfy carrément. Vas-y. Ça Des il faut que vous me trouviez, Seigneur des Ténèbres, en fait c'est moi qui me suis fait infecté sauf que comme je suis un ouais, rôle je ne peux pas se compris. faire infecter oh bah il pense que, que je suis infecté yes. Mais du coup lui il est à 1000% euh... gentil du coup Et du coup c'est qui le troisième oh. que tu m'en as donné qu'un Du Mino et moi j'ai toi Ah mais t'en as qu'un oh. sur les trois Bah oui Ah d'un des membres oh, Ah ouais, non bah, non non non Et le et le deuxième, le deuxi euh, celui que j'ai c'est pas euh, l'un des membres Ah ok ok ok, t'as pas son rôle Ah euh, celui que je t'ai donné si si j'ai son rôle Ok c'est qui toi je sais pas si tu veux me le dire On est en moins moins c'est là hein Okay, Donc ouais c'est à côté ça ouais, ah ouais tu penses Ouais je vois le club juste là Ah merde je suis descendu À moi J'ai pris j'avais deux coeurs J'ai pris des guet gratuit Nice ah. ah mais attends ouais. il était dans le groupe des J'ai... J'ai je J'ai tombé j'ai eu, eu, eu plus de gap C'est fou c est c est parce anti, que ça, ce rôle solo ne fait jamais rien Ah non c'est ah, solo Trois, oui, de cœur en... tu peux se dire avec nous du coup non. non On te peut... fait confiance, on a des méchants Euh oui mais.. Ouais, je non, je, je traîne tout seul. Salut Ouais oh, oh, et vous Tu ça me flippes fait... ouais, Tu m'as T'as des infos toi Bich Pourquoi a... Non justement je, je cherche quelqu'un. Richard, t'as confiance au groupe derrière Non non. C'est pas possible de pas savoir lire comme ça elle me refait Golo Kanté, gros Bichard, il Non, c'est moi, mais il y a un gars sous les armes. Moi, je Bichard, bien quoi Ça va, ça va, j'ai <rire> cru entendre que quelqu'un dit j'étais peut-être méchant. Moi, c'est des suppositions. Ah, ok. okay. <rire> c'est qui le mort hein <rire> ouais, bah, Je sais, je sais, j'ai reconnu, reconnu. Vous voulez pas qu'on descende, au pire Moi, j'ai confiance en vous. Euh, moi, moi, je ah, -y. vais pas le rôle, là. Hein. Enfin, hein. Là, là, en face. a quelqu'un. Ouais, oui, c'est lui. Il... Il... Il... Il Bon, bah Bichard ils sont moins gentils gentil, du coup. Bah... Je pense Mais non Pardon. Euh, je peux lui lancer un sort, mais ça va lui faire. Non, non, Oh, le mal est... qui me lance des sorts, là. casse le C'est Nivek, c'est Nivek, c'est Nivek. Nivek, Si, si, tu t'as arrêté pour... Tu mais je voulais euh, lancer des trucs! Mais j'ai 100 de mana encore! Je peux utiliser un sort si tu veux devant toi, j'ai 100 de mana! Bah manana. ça veut rien dire, hein, mais oh, tu t'es arrêté pour lancer un sort! Hein. Ah non, mais moi j'étais trop loin, t'as bougé! Tiens, j'arrive! Oula, ouais. y'a du bleu qui ah est mort bon. là! C'est un groupe à 3 Bichard du coup, au moins? Non, je reste tout seul! J'ai vraiment okay, besoin de... Ouais, de. ouais, ouais, pas de soucis, pas de oui. soucis! Ouais, je viens d'où Bichard! Bichard, tu t'es Il dessus! Y'a un méchant là, c'est bien! Non. Vous avez tué Cornelis? On a tué les trois là! C'est beaucoup plus intéressant quand c'est équilibré en tout cas! Vraiment! J'ai l'impression que la game est encore, euh, est encore pas mal serrée, genre. C'est hyper intéressant. Je C'est toi qui as tué l'ONA à vous Non, justement. Pourquoi t'as une flèche T'as une flèche as sur la flèche. Ah pas, ça va ah ça. Bah il pas une flèche sur le jeu. Bichard, ça va, il se fait des animaux exotiques. Bichard, il se là Ouais C'est vous que vous me cherchez Non, il y a des gens qui me cherchent derrière. Qui me cherchait De quoi Regulus Ce qui est bizarre, c'est que tu viens de dire, j'ai pas tué Bellatrix justement. Oh non Viens avec moi, toi. Ouais. Mais tu m'entends Oui, oui. Ok, c'est bon. Bichard je oui. ou pas J'aimerais discuter avec lui de manière seule. Oui, Merci. Pas de Par hasard, t'as d'autres infos sur d'autres personnes Euh, pour l'instant, non. T'as eu que moi Ouais. Mais genre là, je peux... peux faire d'autres, genre... T'as ta capacité Ouais. Test sur Picard officiel. Attends, dis rien, dis rien. Ok. Si, si, si, mec, tu m'entendais, t'as pas 50 blocs, mec. Vas-y, dis-moi il est gentil, il est gentil. C est c est est, vous avez gros pas gros quelque chose à me dire vous euh... Quelqu'un a, quelqu a quelque chose à me dire mais il veut, il veut pas venir me le dire. Ah, embêtant, ça, mais oui hein Alors de très beaux yeux, je sais pas si c'est ça mais... <rire> Merci mais ouais ouais. Je vois de quoi tu parles mais... Tu vois de quoi je parle Je pense. Bah ouais c'est chiant mais t'es bloqué en fait. C'est le mode de jeu c'est que si la personne vient pas viens. te voir ou tu ah, viens, ah, ah, viens voir personne... C'est avec moi, viens. C'est qui Que je dois aller voir Non mais non il y a quelqu'un derrière. T'inquiète. Ah. Qui tu dois aller voir Oui. la personne en question Ouais, tu sais c'est qui Bah il est pas au zéro je pense. C'est qu'il est pas arrivé direct lui. De qui Richard. C'est toi C'est toi que j'attends depuis tout Non c'est pas moi, mais j'ai l'info. C'est Grof. Ok. Vous avez vous avez la liste Vas-y attends, je peux te la donner. Je suis désolé, je euh, hop, putain, j'ai mis mort de merde. Non, non, attends, non mais non, il, y a Umino, des... non il y a des inférieurs. Hein. Ouais, mais les inférieurs, je les connais pas. Yumino, c'est. Non, j'ai le il c'est bien qu'il soit mort, Yumino. Ah, ouais, <rire> ah, je viens de voir que la personne que tu cherches n'est plus des nôtres. Oui. C'était bien lui qui cherchait, on est d'accord. Oui. <rire> L'objectif est réussi. J'ai la liste des méchants. C'est trop bien. On a déjà un move de ouf sur ce mode de jeu. C'est incroyable. Je vais pouvoir retrouver mes alliés pour essayer de les trahir. Ah, bah, pas le choix. Euh, moi, faut que je tue Hermione à tout Voilà. Et pourquoi t'avais tu, tu, isolé Cole C'était pour le fumer Non, non, parce que j'avais une info sur lui. Ah, il est safe Ouais. Qui, qui ça qu'on peut éclater Cole. La baguette de Siro, sure, elle est pas parmi vous deux Non, non. malheureusement. Moi, j'ai un cookie. Est-ce que vous savez qui est Neville non, non. Ah, oui, ok, tu le cherches pour. Ah, oui, mais du coup, t'es inférieur. Non, non. Non Non, non, il a pas euh... Et Cole, il est quoi du coup Luna. Oh, oh putain... Euh... Ça se trouve il nous suivait. Hein. C'est invisible Oui il peut devenir invisible. Il y a des gens à droite. Ouais. Salut Richard, t'as confiance en ton groupe là ou pas Euh ouais en vrai je pense ouais. Tout le monde a confiance. Oh il y a un monde là Il y a trop de gens là les gars. Il y a trop de gens. Ah bah tiens. Bande. <rire> ouais. Pas par, hasard, par hasard, t'as pas la baguette de sureau Non. Euh, si je l'ai, je suis un shove. Ok. Bah, on l'a récupéré. Et... Ah et on ouais, y va. Pense... Vous savez qui l'a Pendant 9 minutes Non, les pas, dire, pas du quoi. tout. Euh, le groupe qui est là vient de me buter, Cola, hein, si jamais. C'est vrai À l'instant. Ouais, c'est ceux qui ont buté George aussi. Mais c'est des safe as Mais quoi Mais pourquoi voilà. ils butent tout le monde de... De... Genre, donc, la Deux rouges et trois bleus. Et... Vert. par et... hasard, t'as pas, la... pas la baguette de Suro, mec Quoi Parce que si je suis intuable, si je l'ai. Si J'ai je... pas eu un seul coffre. Vous savez qui a la baguette de Suro, s'il vous plaît c'est Si quelqu'un a la baguette de Suro est-ce qu'il pourrait s'identifier à moi euh, La baguette de c'est qui Ah Mahmoud, Mahmoud Tu sais où il est euh, là bas Bah il est là, là. Mahmoud oh, oui, y a tout le monde, là, en fait y a plagues, Mahmoud <rire> Viens faut qu'on aille discuter Mais ok mais viens avec moi Je viens. Non viens avec moi Ecoute moi Mahmoud T'as un move à faire aujourd'hui là maintenant c'est de passer la baguette de Suro mec <rire> oh, pardon. Je rigole zéro Attention il y a du monde euh, Je rigole ça. pas Regarde, vas-y, vas vas-y. tu peux partir s'il te plaît Moi j'ai j'ai des rigolades. drop si de... drop. On s'en fout, donne-lui. Non, c'est c'est vraiment le Bon bah. Euh, les là. gars, ils attaquent par contre là. Oh, non non, ils sont safe. Non ah, non, non non, ils sont pas ils sont pas safe Bichard. faut bichard. C'est pas ça. Non non, attendez, je vais donner ces jarpi. Les gars, des des chars, les gars, je me fais back. Mais un... pourquoi t'as attaqué un Il y a trop de, plus de plus. gens là, non Il ouais, y a trop de ouais, monde, il y a trop de ouais, ouais, monde, il y a trop de monde. Les chars, on est trop en secours, les chars. Ok, ok. okay. Baguette, moi, oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, je t'aide. Les mecs, on est trop là. Vas-y, sors-toi. Quoi Hein Quoi t'as fait qui J'ai envie de tous les taper, frère. Attends, je prends ton Je sais pas, j'ai l'impression que le mec m'en dit. Les groupes, les gars, mais non, mais vous. Non, mais. Et les compte. autres ils étaient en train de faire leurs empêtes à côté frère, t'en peux plus. Attends, mais. Ah, mais je peux pas. T'es la gueule. <rire> je bien joué. Euh, on me rend pas, Un mais... ah, vacal bras c'est pas réservé aux vieux méchants, hein, les gars. Hein. Et sachant qu'on vient de le tuer, le méchant ou quoi. <rire> les gars. <rire> Charpie. on est. Oh ah. non <rire> Oh non, c'est terrible Je veux bien les gars, je vais pas te mentir. Euh, par contre, il y avait beaucoup de méchants qui nous ont attaqué, mais je sais pas si on les a tous tués. Hein. Et quoi, ai je crois que en Fian, a pas, ouais. Ouais, j'en ai une. Ouais! Euh, C'est quoi? Et quoi on explique quoi? On vient de tuer euh, Luchuch et Alastor. Vas-y! Bah, bah, si, si. Oui. C'est quoi ça? Euh, je, moi, je l'ai. C'est quoi ça? C'est trop bien! Tu le vois aussi? Eh, hey, Oui! trop beau okay. comme ça oh, es grand oui. tout à loupe je, je, je, je, suis, je suis déjà roux, c'est déjà assez, non Frère, euh, je, je pense qu'on me voit assez de loin bah, Dans les séries, en fait, c'est le bon, gars Bon, j'ai la liste, hein Ouais, dis-nous Méchon euh, Ouais, Lewan, mm -hmm. Nivek Bah oh, voilà, ouais, ouais, voilà Donc ils mettaient bien des sorts dans le dos Euh, c'est qui Harry Potter et Hermione, là Je sais pas, justement ah, moi non plus mais du coup quand tu m'as posé la question c'est vraiment par rapport à ton rôle j'ai vraiment répondu premier degré hein oui je sais je sais mais je sais <rire> j'avais une chou entre trois donc euh. Ouais ouais bah j'aurais pu dire non à chacun Ah euh, à droite savoir... méchant non Ah ouais il est méchant Indra Ouais du coup oui descend ah, descend Indra ta vague de travail Ah je vois rien moi la première faut savoir il va mourir. Ah je suis mort T'inquiète, oh le MLG! J'ai MLG dans le 8. là, là, là, là, là. Ok, il est là, merde. Putain. Mais je sais pas, y objet... dessus, je pas il y a des gens dessus, j'ai pas confiance. Ouais, mais je pensais pas que t'étais aussi proche en fait. Là-bas, là là-bas, là-bas, là-bas. Merci. Okay. En vrai, euh, Thomas, tu sais que tu peux me l'ajouter euh, manuellement. Ah ouais, tu, tu... tu droppes tes steaks carrément. Non, mais à ce point là, ouais. Ah... Oh. ah, ok, ok. Si, si, mais. Oh, ouais. oh c'est un... Une oh, petite particule là ouais, Ah hommage, hommage. Venez continuez à esquiver Oh laisse-moi un kill s'il te plaît, laisse-moi avoir un sort logique Mais oh <rire> putain Let's go Je vais juste rester avec ma, ma blindness toute la game, j'en peux plus ouais. C'est bien blindness C'est de la menace. Vous avez pris ça. du stuff, prenez du stuff en robe hein. oh, Ouais ouais, c'est ça bah, Nivek et... non, Lewan il est toujours pas mort. Hein. Ah, Lewan il est. Ouais, Nivek. Est... Mais il reste 3 méchants, je crois, au 4. Ah, c'est le dernier ministère, ok. Non, l'aide Pas avec nous, veux... Non, vous ah. Ah, ah, me... êtes ah, euh, euh, Non, non, mais, ouais, ouais, ouais, je vous aide, je vous aide à tuer, les gars C'est faux on est ensemble, Non, non, non, on est pas ensemble, hein Mais enfin, tu Qu'est-ce qu'il a raconté, l'autre quand même, hein il mais... Ouais. Ah, mais enfin d'accord, bah, je pensais que faire, ils mais en train de se faire, ils sont en sont deux de se faire, un câble. Ah mais t'es ah, encore là toi. Fini de me stalker bah alors ça s'est mal passé frérot ah, bah. <rire> Ah, c'est Vraiment, c'était incroyable J'ai vraiment fait plein de, wow. oh. ah. bah, de J'étais Albus vas, Albus Dumbledore mais... Attends, j'ai Albus qui en, par contre, Et du coup, Albus ne peut pas se faire infecter C'est qui ma meuf Du coup, tout le monde pensait que j'étais infecté, ouais Il y a aussi des rôles considérés comme les lunes infirmières de... Oula... Infirmière, Oh Oula